Nous avons vu dans l'étude précédente que nous obtenons le pardon par trois choses qui sont nécessaires et absolues. 1. La confession de notre péché 2. La repentance pour ce péché et 3. L'abandon de notre péché. Cette étude ne serait pas complète si euh, je n'ajoutais pas euh, la condition du pardon, parce que le pardon n'est pas inconditionnel Souvent on le dit et ce n'est pas juste, l'amour de Dieu est inconditionnel Il est prêt à effectivement nous restaurer par son pardon Mais ce n'est pas inconditionnel Il y a une nécessité qu'il euh, qu mentionne d'ailleurs dans la prière que nous connaissons tous La prière dite du « Notre Père » Le pardon fait partie des, euh, des promesses de l'Alliance dans laquelle nous sommes avec notre Seigneur. Le pardon fait partie de son engagement de promesses envers nous, mais vous savez très bien que dans l'Alliance, toute promesse est assortie d'une contrepartie. Dans l'Alliance, <coughs> il y a des clauses, il y a les clauses, le serment et la promesse qui engage le partenaire euh, d'alliance qui, euh, qui proclame ce, ce serment. Mais l'autre partenaire a aussi des engagements, il fait aussi des promesses et il a des obligations. Donc il y a au niveau du pardon, il y a une obligation... Que souvent nous traitons légèrement. Il s'agit, le pardon biblique ne peut être obtenu que si nous pardonnons aux autres. Souvenez-vous dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc nous ne pouvons pas euh, recevoir le pardon de Dieu, l'expérimenter dans sa plénitude de restauration, sans pardonnant nous aussi dans la mesure de notre connaissance à ceux qui nous ont offensés. Non pas quand eux viennent nous demander pardon. Le, le pardon que nous accordons aux autres n'est pas conditionné à leur repentance. Pourquoi Parce que le pardon que Dieu nous a donné en Jésus-Christ nous a été accordé sans que nous nous soyons encore repentis. Il est potentiellement pour nous, mais nous devons l'actualiser par notre démarche de repentance. Il est à nous de fait de droit à cause de l'alliance, mais nous ne pouvons euh, le vivre, nous ne pouvons euh, en jouir que dans l'activation de ce pardon, dans les conditions qui sont faites par Dieu lui-même. Donc le, le pardon doit être réciproque Si nous attendons de Dieu qu'il nous pardonne Nous devons aussi pardonner aux autres C'est un commandement le, le principe il est clair Si vous pardonnez, il pardonnera Si vous ne pardonnez pas, il ne pardonnera pas Donc Dieu nous pardonne à la mesure où nous pardonnons nous-mêmes aux autres Alors euh, on va regarder les différents versets euh, qui euh, affirme cela et nous devons surtout reconnaître que Dieu est très sérieux très sérieux ce sujet c'est un partenaire d'alliance absolument fiable en Matthieu 6, Jésus donnait dans le serment sur la montagne ce principe vital justement dans la fameuse prière euh, Notre Père « Remets-nous nos dettes comme aussi nous remettons à nos débiteurs » « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Matthieu 6, 12 et 14, 15. En Luc 11, les disciples de Jésus lui demandent, lui dit, « Apprends-nous à prier. » Alors il va leur donner un modèle de prière qui affirme cette vérité essentielle. « Remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent. » En Matthieu 18, Jésus va encore donner une parabole frappante euh, pour nous donner confirmation de ce principe. Alors nous allons la lire ensemble. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit « Seigneur, combien de fois mon frère pêchera-t-il contre moi et lui pardonnerai je sera t jusqu'à cette fois Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à soixante-dix fois cette fois. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait de mille, dix mille talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant « Seigneur, use de patience envers moi, je te payerai tout !» Le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui et qui lui devait cent deniers et l'ayant saisi, l'étranglait, disant, « Paye si tu dois quelque chose !» Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant, « Use de patience envers moi, et je te payerai !» Et il ne voulut pas, mais il s'en alla, et le jetant en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or, ceux qui étaient, avec, qui étaient esclaves avec lui, Voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés et s'en et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit, « méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ?» Et son seigneur Etant Et en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi, mon Père Céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère. » Il y a beaucoup de gens qui se posent le pourquoi de, de leur manque de joie, de paix, de satisfaction durable dans leur vie. Mais en fait... Quelque part en chemin, ils ont refusé de pardonner à quelqu'un qui leur a fait des choses horribles. Ou bien de pardonner à quelqu'un qu'ils ont aimé. Ou bien tout simplement de pardonner à leur conjoint. Ils disent, mais je, je ne peux pas leur pardonner, vous n'avez pas idée du mal qu'ils m'ont fait. Alors, nous avons besoin de leur rappeler ce principe, être pardonné en pardonnant aux autres. En fait, ces personnes sont l'esclave, quelque part, de, de la parabole. Comme cet esclave, eh bien, il ne, il ne possédait aucun moyen de payer leur maître, de, de payer le Seigneur, en fait, par rapport à leur vie de péché. Et pourtant, le Seigneur nous a complètement pardonné, nous les uns et les autres. Il nous a pardonné alors que nous n'avions pas la capacité même de nous repentir. Eh bien... De la même façon, nous sommes maintenant l'esclave et en contradiction directe avec ce que Jésus nous a dit de faire, si nous disons « Je ne peux pas pardonner ». En fait, nous disons « Je ne veux pas pardonner ». Et ça, c'est de la rébellion. Au verset 34 et 35 de Matthieu 18, le euh, Seigneur Jésus va dire le résultat de notre rébellion. Regardez ce qu'il dit par rapport à à ce, cet esclave qui a exigé de son frère la dette, le remboursement de la dette. Et son Seigneur étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi mon Père Céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à votre, à votre frère, à son frère. Alors, Réalisez bien que c'est un commandement clair et précis et concis de Jésus-Christ lui-même. Jean 14, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Esaïe 38, 17, il est dit, « Tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. » Michée 7, verset 19, « Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. » Jérémie 31-34, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ésaïe 43 dit, c'est moi, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Une autre version dit, je pardonnerai et j'oublierai tes péchés. Psaume 103 encore dit ceci au verset 12 Autant l'Orient est loin de l'Occident Autant il a éloigné de nous nos transgressions Quel glorieux Seigneur Quel glorieux Sauveur C'est vraiment la chose qui attriste le cœur de Dieu C'est que nous attendons en fait Qu'il nous pardonne complètement Et qu'il oublie toutes nos transgressions passées Tandis que nous nous continuons à nous donner des excuses, des prétextes, disant pourquoi nous ne pouvons pas pardonner à nos frères. Pourtant, réfléchissons personne ne nous a cloués sur une croix, mais Jésus a été cloué. Et tandis qu'il souffrait, il a dit, « Père, pardonne-leur. » C'est vrai que nous rencontrons dans l'accompagnement, Pastorale, beaucoup de personnes qui ont été terriblement blessées par leurs partenaires d'alliance de mariage. Ils ont été humiliés, diminués, euh, dégradés, trahis. On leur a menti, ils ont été abandonnés. Cependant, j'aimerais encore vous dire qu'aucune de ces circonstances ne nous dispense, ne les dispense de cette obligation d'obéir au commandement de Jésus-Christ de pardonner. « Comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. » Ephésiens 4, 32 Nous devons décider d'obéir à Dieu. Nous devons décider de vouloir pardonner. Nous devons décider de, de, de vouloir renoncer à toute, à toute cette douleur, cette colère, ce ressentiment, cette pitié de soi, l'isolement, cette solitude dans laquelle nous sommes lorsque nous avons souffert de la part de notre conjoint, et réalisé que nous devons pardonner à notre conjoint complètement. Pas seulement pour notre conjoint, mais d'abord pour nous. Alors souvent les gens disent, « Mais oui, d'accord, ok, j'ai pardonné, mais je n'arrive pas à oublier. » Regardez, comme Dieu aussi en Christ nous a pardonné. Il a oublié. Il a pardonné et il a oublié. Et ce que nous ne pouvons pas faire dans notre vie, Dieu veut le faire par Jésus-Christ en nous. Alors il y a un autre point. Euh, certaines personnes disent Mais ouais, je lui ai pardonné, mais je ne veux plus simplement être avec lui, avec elle. De toute façon, je ne l'aime plus. Alors ça, c'est une réaction très, très courante, mais ils oublient, ces personnes-là, qu'ils ont pris un engagement d'alliance, pas un engagement d'amour, un engagement d'alliance. Et l'alliance, elle est basée sur des paroles, elle est basée sur un serment et une promesse. Et ce serment d'alliance, cet engagement d'alliance, cette promesse d'alliance, ils n'ont pas la possibilité de la, de la, comment dire, de la rompre sous prétexte qu'ils n'aiment plus. L'amour est quelque chose, ne base pas le mariage. L'amour c'est une décision que nous devons prendre par obéissance au Seigneur Jésus, que nous l'éprouvions ou non. En fait, l'amour c'est Dieu qui le place dans notre cœur. Et si nous n'avons plus d'amour pour notre conjoint. C'est que nous avons perdu l'amour de Dieu, tout simplement. Que nous ne laissons pas remplir notre cœur de cet amour que Dieu veut verser en lui par son Saint-Esprit. L'amour, c'est une décision. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est Matthieu 5, versets 43 et 45, c'est toujours le sermon sur la montagne. Et Jésus va continuer, car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous Les publicains n'en font-ils pas de même Et si vous saluez vos frères, Faites-vous de plus que les autres Les nations ne font-elles pas ainsi Encore une fois, l'amour est une décision. Encore une fois, pardonner est une décision. Et encore une fois, nous devons pardonner si nous voulons être pardonnés. Alors que chaque personne qui est en souffrance prie sur cette vérité et ensuite en posant un acte de volonté eh bien, elles obéissent. La confiance ne sera peut-être pas totale au départ, mais commencez par le désir et la volonté de pardonner totalement afin d'être libre. C'est tellement mieux que d'être livré au bourreau, vous ne pensez pas Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre et libéré par la confession, la repentance et l'abandon de nos péchés. Libre en ayant pardonné aux autres et ayant échappé au bourreau. Ça, c'est la liberté au plus haut degré que chacun désire vivre. Alors, je terminerai par ces deux versets de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, en Colossiens 3.13. « Vous supportant l'un l'autre » et vous pardonnant les uns aux autres si l'un a un sujet de plainte contre un autre comme aussi le Christ vous a pardonné vous aussi faites de même et le second verset ne rendant pas le mal pour le mal l'outrage pour l'outrage mais au contraire bénissant parce que vous avez été appelés à ceci. Et c'est ainsi que vous hériterez de la bénédiction. Oh, puisse chacun d'entre nous se déterminer à connaître la bénédiction et la paix de Dieu par le pardon complet. Ne laissez pas passer un jour. Faites-le maintenant, de suite. Shalom, à la prochaine fois.